Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Vous, vous avez une vie privée Non, j'en ai jamais eu. Moi, il y a des choses que je dirais pas. C'est mon oui. jardin secret, en fait. J'avoue, je suis un peu gamin dans ma tête, mais... La vie privée, il y a... Franchure. Il faut protéger 50... Sans... Là est toute notre mission. On parlait de, de pornographie qui ne reflète pas forcément l'amour. Enfin, voilà. Tu es handicapé, tu n'as pas le droit de te marier. Oh que tu es belle aujourd'hui, tu une belle robe. Bon. Oh, moi je préfère quand tu mets la robe que quand tu mets le pantalon. Oui, on est heureux. <rire> <rire> faut pas avoir honte, mais là on attaque la dixième année commune. Suspicion de mariage blanc. Lui il prenait mon argent et moi je prenais son argent. J'avais déjà la robe de mariée euh, de payer. Et je l'avais là quoi. J'en avais gros sur la patate. <rire> On s'aime. Deux minutes. Mon code. Il faut y faire... Oui, ai pas oui. Oui. <rire> <rire> <rire> si je te dis pas bien, si on les aime pas, de suite, je crois. À la thème Hop. Voilà. Alors, alors, ça. Mettre un petit peu de rouge à Ouvre la bouche un petit Je te change la position, D'accord. Porte. Bah oui, on, est, on est depuis j'attendais un peu. Après j'en ai après. J ai... Moi avant je sur les rapports sexuels c'est toujours le jeu il voilà. peut écrire <'en> pour le T'as les t'as Tout